Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Nous allons voir comment réaliser un flyer au format A4 en utilisant ce flyer que nous allons récupérer sur le site d'Axiom et également nous récupérerons le logo de la June. Donc je clique ici sur Firefox. Hop On va taper ici axiom-team.fr On appuie sur Entrée pour valider. On va dans Catalogue. On sélectionne les logos. On va descendre pour récupérer le bon logo qui est là, au format SVG. Donc je clique là-dessus, j'enregistre. Je clique sur Catalogue. Je vais dans les flyers. Je vais sélectionner ce flyer-là au format SVG, pour le logiciel Inkscape. Je clique dessus, j'enregistre. Je vais me rendre dans mon dossier de téléchargement et je vais extraire des fichiers ZIP, les fichiers SVG. Donc je clique, je fais extraire, j'enregistre sur mon bureau, j'extrais, fermé, je double-clique sur celui-ci, je le sélectionne, j'extrais sur mon bureau, extraire. Je peux quitter, je retourne dans Inkscape, je fais fichier nouveau. Donc par défaut, lorsque je fais un nouveau fichier dans Inkscape, c'est un fichier au format A4. Alors comment c'est ça ben, on vérifie euh, lorsqu'on clique là-dessus, éditer les les préférences du document. On voit bien que voilà, que c'est un format A4, 21, 29, 7 cm. On va importer les euh, deux objets. Donc je fais fichier importer. <coughs> Pardon, je sélectionne ces deux fichiers en appuyant sur Shift et je fais ouvrir ou open. À ce moment-là, on a là on a le logo et là on a euh, un objet constitué de 4 euh, quatre, euh, quatre objets. Donc on va cliquer là-dessus pour dégrouper tout ça. Voilà, maintenant donc j'ai mon fond. Ah, donc on voit que le fond, euh, il est composé de trois objets, donc on dégroupe. On va pouvoir supprimer ce logo, et également le petit carré noir. On met ça sur le côté, voilà. Là j'ai mon texte, composé lui de quatre objets, donc je clique, je déplace, je vais le mettre là-dessus voilà, là j'ai ici mes petits personnages alors euh, les petits personnages on va pouvoir les vectoriser ça c'est une fonction d'inscape qui est assez sympa vous voyez lorsque je zoome je vois que c'est euh, bah, c'est du pixel alors on va utiliser la fonction chemin ici vectoriser un objet matriciel donc aperçu en direct, donc là ça marche pas euh, tac, tac, tac, je vais dégrouper cet objet. Je pense que ça devrait marcher là. Voilà. Donc il fallait dégrouper plusieurs fois. Lorsqu'on met à jour, on voit un petit peu euh, bah, ce qu'on va obtenir. Et on clique sur OK. Je n'ai touché à aucun paramètre, c'est-à-dire que seuil de luminosité, je suis à 0,450. Et je fais OK. Et voilà, Inkscape nous a généré un objet vectoriel. Lorsque je sélectionne ici l'outil d'éditer les nœuds, on voit tous les euh, nœuds qui ont été générés. Alors, ça a un petit peu simplifié le dessin, mais bon, c'est pas, pas trop c'est pas trop grave. Donc ça, je vais pouvoir le mettre de côté. Hop, là, j'ai mes petits personnages en vectoriel. Et là, j'ai mon euh, mon adresse web. Donc mon fond, bah, je vais pouvoir le mettre ici. Clac, je vais agrandir un petit peu tout ça. Alors, si on clique là-dessus et qu'on tire, on déforme un petit peu l'image. Alors moi j'aime pas trop ça, j'aime bien garder le, les bonnes dimensions. Donc je vais, appuyer, je vais appuyer sur CTRL et sur la flèche. Et vous voyez ça garde l'homothésie de mon illustration, enfin de ma photo. Euh, par contre ce que je vais faire, je vais mettre un petit cadre. De façon à voir ce que je fais. Donc je vais dans le calque, je vais rajouter un calque que je vais appeler cadre. Donc en appuyant sur le petit plus ici, j'ai une fenêtre qui apparaît. Je vais taper ici cadre, voilà je valide, hop alors le magnétisme est activé, mais on va activer le magnétisme par rapport donc au bord de la page. Et on va faire un petit rectangle, voilà, au format A4, sans le fond. Donc pour supprimer le fond, je clique sur la croix. Et pour mettre un contour, euh, alors plusieurs techniques, on clique sur Shift et sur le petit rouge, le petit, la petite couleur rouge. Ou alors on peut cliquer et glisser ici la couleur et mettre dans Contour. Et je veux un contour à 1. Ben là, ça tombe bien, il est à 1. Donc, on fait un clic droit. Et euh, ben, voilà, on sélectionne. Allez, 1, 5 pour changer. À ce moment-là, je vois bien... Alors, je ne l'ai pas mis sur le bon calque. Euh, parce que j'aurais dû le mettre là-dessus. J'aurais dû sélectionner cette, euh, ce calque. C'est pas grave. On sélectionne ici. On voit qu'on est sur le calque 1. On va projeter cet objet ici sur le calque cadre. Donc, je fais un clic droit. Et je fais déplacer vers le calque, cadre. Voilà, maintenant, je peux masquer ou faire apparaître le cadre. Je vais le verrouiller. Donc là, je mets mon fond. Je désactive le magnétisme. Voilà, comme ceci. Je sélectionne le logo. Je vais mettre le logo ici. Alors, pour bien le centrer dans la page, je vais cliquer ici sur « Aligner distribuer » par rapport à la page, et je clique là-dessus. Voilà, maintenant je suis sûr qu'il est bien centré euh, verticalement. Donc là je sélectionne mon texte, je vais mettre ça à peu près ici. Voilà, je centre bien verticalement. Je réduis tout en appuyant sur CTRL et sur la petite flèche du bas. Hop. Je déplace ça. En appuyant sur CTRL pour rester bien à la verticale. Je vais mettre mes petits personnages. Non, je vais les monter jusque là, à peu près. Par contre, là, on voit que j'ai un trou. Alors, ce qui est bien, c'est que, étant donné que c'est un objet vectoriel, je vais pouvoir sélectionner, avec l'outil éditer les nœuds, tous les nœuds qui sont là, et les déplacer vers le bas, en appuyant sur CTRL. Voilà, comme ça, je suis sûr que c'est bien noir en bas. Je déplace, alors, hop, je vais déplacer le texte. Alors si je veux déplacer qu'une seule partie du texte, eh bien, je vais dégrouper. Je vais par exemple sélectionner cette, euh, cet objet-là. Et je peux euh, également utiliser les flèches du clavier. Et si je veux aller plus vite, j'appuie sur Shift. Vous voyez, hop. Là c'est pareil, je sélectionne par exemple l'adresse et je déplace ça ici. Hop, ça je vais le déplacer un peu. Je vais réduire un petit peu la taille. Comme ceci voilà, ça je le monte un petit peu, hop alors pour déplacer le texte, il faut bien sélectionner une lettre voilà, tac là on va mettre un petit bandeau en sélectionnant l'outil créer des rectangles et des carrés donc je clique, je glisse j'appuie sur la flèche noire hop. pour avoir les petites poignées de redimensionnement euh, je vais mettre un petit dégradé. Alors, l'avantage d'avoir un logo vectoriel ici, c'est qu'on va pouvoir récupérer les dégradés et les appliquer sur ce rectangle. Donc pour cela, je sélectionne mon rectangle, je clique ici sur l'outil dégradé et je peux ici aller chercher le, le dégradé qui me convient. Donc je vais prendre celui-là par exemple. Et là, j'ai deux petits, euh, un petit carré et un petit rond que je peux on voilà, la déplacer. En appuyant sur CTRL pour rester bien à la verticale, voilà, et je vais descendre ça, parfait, je supprime le contour, alors pour supprimer le contour j'appuie sur SHIFT et sur la croix, paf, je vais réduire un petit peu la taille, Allez, hop. en appuyant sur euh, CTRL et SHIFT, SHIFT permet de faire un redimensionnement par rapport au centre de l'objet, je vais sélectionner ces deux objets en appuyant sur SHIFT, hop, par rapport au dernier, clac, clac, voilà. Je vais descendre un petit peu ça. Alors ce qui peut être sympa à faire, c'est de faire passer la tête des personnages au-dessus, en cliquant là-dessus, voilà, ça peut être... Ouais, ça peut faire un petit quelque chose ou pas, quoi. Un petit côté dynamique, bon. Voilà, euh, bah, c'est pas trop mal. On vérifie que... Tout ça, c'est bien centré par rapport à la page. Voilà, c'est mieux. Ça, on peut descendre un petit peu. Ah, j'ai oublié l'adresse Internet. Hop. Alors là, elle est à l'arrière-plan. Je vais la propulser au premier plan. Voilà, hop, clac. Je réduis. Je vais réduire ça et ça. On peut bien sûr retravailler le texte. Pour retravailler le texte, on utilise ici l'outil texte. On tape dedans et on va pouvoir éventuellement euh, mettre ça comme ça. Allez, hop. Allez, on va dire que c'est bon. Voilà, je suis satisfait de ce que j'ai fait. Je vais masquer les cadres et je vais exporter ce document au format euh, PDF avec un fond perdu de 3 mm si je le dessine à, à l'impression chez un imprimeur professionnel donc fichier enregistré sous au format PDF euh, sur le bureau Donc je vais l'appeler Flyer A4 par exemple Flyer A4 euh, enregistré donc on rastérise les effets de filtre à 300, c'est très bien. Voilà, fond perdu. Ok. Alors, ce que j'aurais pu faire aussi, on va voir une petite extension qui est assez sympa dans rendu. Dans mise en page, il y a marque d'impression. Ce qui nous permet de, de mettre les repères de, par exemple, de traits de coupe. Le fond perdu, peut-être pas besoin. Ouais. Information de page. Voilà, juste avec les traits de coupe. Euh, par rapport à la zone de travail, décalage, rien du tout. Haut, bas, gauche, droite, 3 mm à chaque fois, on fait appli. On va voir ce que ça donne. Voilà, il m'a créé un calque. Vous voyez, on a les petits traits de couple. Voilà, donc pour petite info, euh, j'enregistre. Au format PDF. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Euh, en bas de la vidéo. Au revoir.